Bonjour, aujourd'hui on va parler des conventions de nommage euh, des variables Alors, une convention de nommage, ça permet d'avoir euh, du code euh, qui est plus lisible et euh, donc qu'on comprend euh, plus facilement Alors une convention, c'est un ensemble de règles qu'il faut respecter Par exemple pour les constantes euh, Dans le programme, on utilise uniquement des lettres majuscules et quand il y a plusieurs mots, on les sépare euh, par des underscores, des, des soulignés donc ça c'est un nom de constante note underscore minimal qui respecte la convention de nommage d'une constante en PHP. Et ça, bah, ça ne respecte pas la, la convention de nommage. Donc il ne mieux pas nommer ces variables ainsi. Alors pour les variables en PHP, il euh, y a deux, euh, deux conventions principales. Alors La première c'est CAMEL CASE. Donc euh, là, il faut penser au, au boss de Chameau pour, euh, pour comprendre de, pourquoi ça s'appelle ainsi. Donc dans cette convention de nommage, la première lettre, elle est toujours en minuscule. Et euh, dès qu'on introduit euh, un mot, euh, on va le mettre en minuscule, sauf sa, sa première lettre. Hein. Ainsi, par exemple, « note », là on met une majuscule minimale, « nombre de notes », ou par exemple ici « nb note supérieure à 10 ». Donc là, on a, ça fait penser au chameau, parce que quand on a une majuscule, ça fait une petite bosse, une petite bosse. Et là, note. Ça, ça ne respecte pas la, la convention de nommage camel case. Euh, ici, il y a la présence d'une lettre euh, majuscule en première euh, lettre du mot. Euh, ici, il y a un underscore, euh, et puis là, il n'y a que des, que des majuscules. Alors, pour les variables, parfois on utilise une seconde euh, convention, qui est la, la convention snake case. Donc là, toutes les lettres sont minuscules, et quand on a des mots, on va les séparer par des underscores ou des soulignés. Note, underscore minimal, nbnote, note supérieure à 10, note... Et ça, c'est des, des noms de variables qui ne respectent pas cette convention, présence de euh, lettres majuscules, donc euh, dans chacun des cas. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau des conventions de nommage... Donc euh, c'est en PHP les variables, c'est soit en camel case, soit en snake case. On suit la convention qui est déjà utilisée, on n'utilise pas toujours la même. On, quand on arrive dans du code, on adopte la convention qui est sur place. Et si possible, on essaye de ne pas mélanger euh, les conventions. Bah, sur ce, je vous remercie euh, pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.